On propose un atelier de sensibilisation sur le massage cardiaque et l'utilisation des défibrillateurs. Et donc en complément de ce, de ce sujet, on travaille avec les bons samaritains, une application qui s'appelle Staying Alive et qui permet de géolocaliser les défibrillateurs et pour les personnes qui sont formées au geste de premier secours, de s'identifier en tant que bon samaritain. Du coup, quand il y a une personne qui a un arrêt cardiaque, la première chose à faire, c'est d'appeler le 112 pour que les secours puissent intervenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que les secours, avant d'intervenir sur place, la durée moyenne en France est de 10 minutes. Donc pendant ce laps de temps, l'objectif avec le bon samaritain et Staying alive, c'est de pouvoir faire intervenir des personnes qui vont commencer le massage cardiaque et commencer à utiliser le défibrillateur pour augmenter le taux de survie des personnes qui ont eu un arrêt cardiaque. Sur la partie innovation, on est plutôt parti sur la responsabilité des personnes et nous sur tout ce qui est prévention, donc tout ce qui peut être fait en amont. Nous l'innovation elle est dans le fait de pouvoir intervenir en amont, de pouvoir faire de la prévention au niveau de la santé. Donc là on est sur de la prévention sur l'arrêt cardiaque AVC, mais on trouve que ça c'est déjà suffisamment innovant et que c'est accessible assez facilement à tous pour que derrière, ça puisse être mis en place et que ça puisse servir dans son quotidien, sur son lieu de travail ou autre.